J'ai trois mois de loyer de retard, quand je pense à l'autre connard qui est en train de se dorer la pile avec sa pétasse. Elle doit être bien dans son petit pavillon, hein, maintenant. Moi, c'est moi qui me tapais les gosses, putain. Je crois que je tué 15 fois, quoi. Ah Cris, ah Les étranglés, euh, noyés pendant le bain, la nuit, les étouffés. Je... Ta gueule Moi et David, c'est fini. J'ai dû aller dans ma petite chambre de bonne, que j'ai même pas encore pu payer internet, j'ai la moitié du frigo qui est vide. Un gros pervers de voisin là, ouais. Bah il me fait du entre dedans depuis le début là. Bah, tous les soirs, il vient me... il vient m'apporter un petit plat fait par sa femme, le gros bâtard. Oh. Oh. Et du coup, bah, vu que j'ai pas de thune, bah je vais pas pouvoir déménager. Euh, mamie... Euh... <rire> vu que mamie veut pas nous donner un centime avant sa mort, euh... c'est râpé. C'est ce connasse là. Oh t'exagères Isabelle, franchement. C'est vrai, tu veux qu'elle en fasse quoi de sa thune mais il ne reste plus qu'elle. <rire> tu viens à la maison et puis tu me gardes les gosses, moi je retourne au boulot. Hein. Non mais je préférais étrangler mamie mes propres mains. Au début du confinement, je l'ai appelée et elle avait euh, tous les symptômes. Problèmes respiratoires, toux, fièvre. fièvre et perte du goût. Enfin, le SAMU répondait pas, du coup... Euh... On l'appelle On teste ouais. Allô <rire> oui. Coucou Salut mamie Ça mamie. va Ça va mamie bien. Mais ton écho. Ah, ah, ah savez, voilà. Là, ça va, mamie Comment ça va je, je suis fatiguée. Fatiguée. Ah. Et toi, Naïs, as l'air vraiment épuisée. Oh. On va faire des vacances, hein Si tu veux qu'on t'emmène en vacances, on t'emmène en vacances. Tu ah, veux aller ouais. au bord de la mer Je vais aller au bord de la mer. Parce que moi, moi, je suis trop fatiguée, là. Mais t'as pas, pas été hospitalisée, mamie, d'ailleurs Non, non, non. non, non, non. Bah, Vous ah. auriez dû m'appeler. Non, euh, le docteur est venu à la maison il faut que je me repose et puis les vacances c'est pour plus tard bon dites mes petites là j'ai mon feuilleton qui va commencer bientôt alors je vous fais des gros bisous on se reparle très vite hein? oui. allez courage les filles courage, courage. Ouais. <rire> Ma beauté fatale, elle est là Elle a chaud Dis donc mon roudoudou, adoré. Oui, dis-moi Va nous trouver deux billets d'avion, pendant 45 jours Ah bon, <rire> écoute, ça fait 45 jours que je t'ai pas vu, hein Ouais, je sais pas si je vais tenir, moi, attends Je peux rien laisser à mes petites filles. C'est des, des fourbes. La seule chose qu'elles attendent, c'est que je clame alors je les déteste, je veux me marier avec toi. Mmh. J'adore quand tu me parles comme ça, moi aussi je t'aime et j'ai très envie de me marier avec toi. Et tu sais quoi Le plus vite possible. Je vais appeler directement une agence de voyage, dans les 100 km, ou quelque chose de cosy, Chartres, Fontainebleau ou dans le poitou charentes Ok, je te tiens au courant rapidement mon petit chocolat crémeux à la praline. Mouah. Allô, <coughs> ouais mon cœur?